Les poils gris sont enlevés, la perte de cheveux s'arrête et ça commence à pousser comme un pou en appliquant ça. Les cheveux sont l'une des parties les plus délicates pour les hommes et les femmes. La seule différence est que les hommes sont généralement plus rustiques avec leurs cheveux. Cependant, cela ne veut pas dire que cela ne les dérange pas de s'en occuper. C'est pourquoi beaucoup passent des heures et des heures à donner de bons traitements pour améliorer la beauté de vos cheveux. De cette façon, ils parviennent à garder leurs cheveux en bon état et à réparer les dommages causés par divers facteurs. L'un des plus grands problèmes que beaucoup de gens luttent avec est les cheveux gris ou la perte de cheveux. Les deux problèmes attaquent généralement presque tout le monde quand ils s'y attendent le moins. Lorsque les cheveux gris arrivent, ils sont très difficiles à éliminer et à prévenir leur apparition. Dans ce cas, une façon de contrôler les cheveux gris est d'aller aux teintures capillaires. Le problème avec ces produits est similaire et qu'ils sont fabriqués avec des composés chimiques. Ceux-ci, à long terme, font beaucoup souffrir notre cuir chevelu. En outre, ils favorisent l'affaiblissement des mèches de cheveux, de sorte qu'ils finissent par se briser ou tomber. Donc, même si nous ne le voyons pas au début, ce sont les conséquences si nous ne cessons d'utiliser ces produits. Mais si vous avez les cheveux gris ou la perte de cheveux ne souffrez pas plus, parce que vous êtes arrivé au bon endroit, car nous avons les solutions naturelles et efficaces qui ne nuira pas à vos cheveux et ne vous coûtera pas beaucoup d'argent comme les produits sur le marché. Éliminez les cheveux gris, arrêtez la chute des cheveux et accélérer la croissance avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un produit qui est présent dans presque toutes les cuisines mais qui sert aussi beaucoup pour la beauté, parmi ses avantages pour la beauté que nous mentionnons aujourd'hui, qui nous aide à éliminer les cheveux gris, car en l'appliquant sur nos cheveux ressemblait à 20 ans de moins. L'un des avantages de la cuisson est qu'il est généralement très bon marché et facile à obtenir. Donc, il ne sera pas un problème pour obtenir cet ingrédient chaque fois que nécessaire. Donc, si vous en profitez, vous pouvez avoir de très beaux cheveux à un coût très bas. En outre, vous économiserez les rangs et le stress d'aller dans les supermarchés pour acheter d'autres traitements. Une femme de plus de 50 ans a admis qu'elle utilisait du bicarbonate pour traiter ses cheveux. Elle a dit qu'elle regrette de ne pas avoir utilisé ce produit auparavant. Si je l'avais connu il y a des années, je l'aurais utilisé depuis. Donc, aujourd'hui, il ne passerait pas par les problèmes et les difficultés qu'il a eu avec ses cheveux. Bien que nous savons que la cuisson est bonne pour beaucoup de choses, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur son utilisation pour les cheveux. De cette façon, vous pouvez apprendre à l'utiliser simplement et sans complications. Par conséquent, nous vous encourageons à faire très attention aux instructions suivantes. Ingrédients Shampoing de votre choix, un bouteille Bicarbonate de sodium. Vinaigre de pomme. Préparation et méthode d'utilisation. En fait, ce remède naturel de bicarbonate n'a pas besoin d'être préparé en soi. Ce que vous devez faire est simplement mélanger le bicarbonate de soude avec le shampoing et un peu de vinaigre de cidre de pomme. Appliquez ensuite le shampoing sur vos cheveux mouillés en massant doucement de façon circulaire pendant plusieurs minutes. Enfin, vous devrez vous rincer les cheveux avec beaucoup d'eau propre comme d'habitude. Avec cela, vous contribuerez à la beauté et à la santé de vos cheveux. Ce processus devrait être répété au moins une fois par semaine. Dans les trois semaines suivant le début du traitement, vous remarquerez de grands changements dans vos cheveux. Vous verrez comment vos cheveux sont plus forts et les cheveux gris disparaîtront. C'est aussi simple que de l'écouter pendant ces minutes. Un des avantages les plus précieux du bicarbonate de soude est qu'il n'apporte pas d'effets secondaires comme les produits chimiques que beaucoup de gens utilisent. Par conséquent, vous pouvez l'utiliser en toute confiance, sans crainte. En outre, il est très efficace pour combattre presque tous les maux qui peuvent affecter nos cheveux. Alors essayez-le dès maintenant et vous ne le regretterez pas. Si vous souhaitez que vos amis profitent également de ces informations, rivalisez avec eux dans vos réseaux sociaux afin qu'ils en apprennent davantage et apprennent à tirer le meilleur parti du bicarbonate de soude pour la beauté des cheveux.